Et bien bonjour à tous ces amis Saints aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sonic et sur une remac de Sonic... Euh, si je retrouve le nom Sonic, Sonic, Sonic. Sonic Lost Ward, voilà. The Last Ward même Sonic. C'est une remac de Sonic 2. The Last Ward, ah voilà. Last Lost Ward c'est notre jeu euh, sur Mega Drive, mais c'est vrai sur... Euh, sur euh, On commence sur un lieu du désert parce que l'on commence à mais c'est intéressant voir déjà plus cette rom ah oui d'ailleurs c'est une voix bizarre okay. est parce en fait je suis enrhumé ouais, alors que je vais peut ouais, je crois que peut est bugué dans votre format. Ouais. Voilà non, je, je sais pas je Après je sais pas, je connais pas. Bon, on va dire c'est un jeu nouveau. nouveau jeu. Euh, je ouais non en fait, il vraiment vers, euh, vers la drogue, vers la gauche. Automatiquement je suis pas. Donc la en fait, bien buggé Je vais essayer de partir voilà, ah, d'ailleurs, c'est la musique de What Ocean. Hein, alors, c'est dans un niveau de Dédé. Ah d'ailleurs, oui. Euh... D'ailleurs, euh... oh, il y a tous les ennemis du jeu mais, en fait, dans un seul niveau. On peut dire Ah, ça de mouvement. Hein, c'est vrai, ah, c'est ça. Salle de mouvement. Hein, ah, hein, ah, bon, bien sûr, j'ai bien un, un vide dans le salle de mouvement. Mais c'est comme toujours, c'est je mourrai étouffé. Bon. Bon. Alors je peux pas parler, c'est pas mon même... j'ai gagné. Euh, que bon, ça ben, attends 3 heures, mais il faut qu'on le il te font c'est te directement. j'ai préféré partir par mon numéro, à ce y a, change rien, que, moi, fini, que, là, un Et, tu as de dans, par deux fois, donc, pas donc là, je vais aller un peu doucement c'est à l'intérieur de la table de mouvement je crois bien sûr je vais euh, doucement voilà oh alors j'en ai encore deux fois parce que je connais pas la suite du niveau parce que... maintenant ça me fait peur les sabots mouvement je pas aller sur ce sable là parce que... à tout moment pour avoir du sable mouvant, et je préfère construire un, un sol comme ça que le sable je joue à la manette. Pourquoi euh, que vous ayez des bugs, enfin euh, des bugs, des bugs sur le champ du clavier Je préfère voir la manette. parce ce que vous réalisez, c'est pas très ouf. Bon, bien sûr, euh, demain on fera, une... enfin demain, alors l'heure pour changer, ça sera demain. Je sais pas. On fera plus tard. On fera un nouveau, un nouvel épisode de Spirit of Time. Voilà. je, je, je dis pas par Si je pense que vous avez deviné, c'est très bien. Hein oh <coughs> déjà Oh c'est que vous Oh putain la bah, un oh, purée <coughs> voilà, ma, ma gorge elle est petite et pénible euh... C'est pénible pour euh, avoir euh... avoir euh... une euh. Autre... Ok, au okay, revoir! Ah, t'es juste les de l'autre côté! <rire> This is the... Alors bon, j'ai mauvais, je comprends. Enfin, je sais pas si tu reprends. Attends, je reprends. Mm -hmm. Je peux voir un objet intéressant. Ah non, c'est n'ai plus l'inverse. Je pense qu'on vous... de mouvement oh plus avec la flèche oh non ça va c'est simple façon de parler bon, je que je pas, hein, plus voilà et dans un jeu Sonic j'ai jamais vu quelqu'un d'aller aussi loin dans un jeu, dans un jeu de l'air hein. Mais dans les sprites du D'ailleurs du... du... les ennemis ils étaient plus comme ça dans les nouveaux jeux. D'ailleurs ils sont plus comme ça dans les nouveaux jeux. Des... Bah dans Tony frontières, mais c'est pas comme ça, évidemment. Les autres encore. C'est pas des robots de man. Enfin, il y a XP, du les... coup, ouais. <rire> ah non. Bon, bah, il peut pas voler donc ça a rien de voir il, il peut pas voler, oh c'est de mais en fait voilà bon, pas bugué je suis le contrôle oui il veut quand même ça Bon Ah mais il y a une gué au dessus Ah, bon, bon. ah bon. c'est quoi donc, ouais, quand même. Parce qu'apparemment il se au dessus Je là en haut. que comme je il y un minute. Voilà. Ok. Ok, j'ai récupéré une. Ouais. Désolé pour ce cri encore. Ouais non mais j'ai mis quelqu'un, euh, à part dans son point <rire> Ah bah ça on y va. On y va très lentement dans son point ah, bah, voilà. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire un sondage ici, mais je, je, je passe. Est-ce ouais. que avec elle, ouais je change de personnage? Moi ouais, je joué Sonic à. En vrai c'est après jouer Ted. C'est un choix de, de, de personnage si tu préfères. Ah c'est euh, niveau des formes. Ah, ah, il qui... yeah. ah, bon. Voilà il veut juste jouer avec Thèse qui est plus mignon que Sonic. Ouais, c'est peu... c'est J'ai choisi Thèse pour voir si je voulais voler dans un 3 Mais je sais que dans ce 2 il peut pas voler encore. Et peut-être encore. Oh, oh, oh pas encore volé, mais, dans les ROMMAC, souvent, dans les ROMMAC, ils mettent à pas, possibilité de voler peut-être parce que, en fait, il prend, il prend le Ted de Sonic 3, et du coup, je sais pas si dans Sonic 3, il faut quand même voler, Et j'ai l'impression que oui. ok donc là, c'est la fin du niveau, ok Hop. Ouais, je sais, on refait ce niveau-là, mais, voilà, avec un personnage différent. Ah, c'est marqué, ah, Ted avec des guillemets. <rire> oh passe en haut ok donc le prochain niveau c'est celui-là oh on passe en bas cette fois-ci en haut bah, non, es. est pas c'est pas c'est c'est pas c'est pas c'est c'est pas c'est c'est pas c'est pas forcément ouais, je vois J'ai ah, vu qu'il y avait une plateforme donc c'est qui boit tout le monde, je pense à un autre endroit. J'ai euh, ouais, l'air franchement, je suis sûr qu'il n'y a pas de gens qui ne bon, pas vu. Putain 1, 1, voilà. 1 et 2. Regardez, j'ai des blagues. Technique, ça la plateforme ouh race un de robot je dire a un robotique ouais je m'en pour devenir de il y a quelques extraits sur la chaîne Ah, Insta est là. J'ai décidé. Ah, j'ai un acuité du coup. Oui. Eh, j'ai l'œil. Hein, c'est bon avec ce Sonny que je voyais rien, mais maintenant que je joue avec TES, je vois tout. tout. Ah. Vrai, non, c'est <coughs> pas drôle. Je vois tout. Fou. J'ai pas son moment de toute façon. J'espère qu'on va changer du monde parce que c'est un peu mal. Un monde plus important. Souvent il y en a deux de sa bouche de mouvement, donc voilà. Hop ah, Qu'est-ce que je disais, il y en a toujours deux. C'est chez quoi Oh non, il y a sûrement un boss. Est-ce que les boss sont custom Oui. On commence par lui. C'est vrai qu'il y a eu des flèches. Ah parce qu'elle sort peu. Ok d'accord. J'ai tout. Oh je le touche, je meurs. Attends, ah j'ai le gars, il n'y a pas d'anneau. c'est ouais, pas ce qui arrive à le jeu de moi j'ai fait toute ma vie. ce boss est très facile Il est... Il est ok non mais c'est pas les mêmes boss enfin c'est pas des boss custom je veux dire par là c'est les mêmes boss que dans le jeu de base mais c'est le premier monde c'est pas le boss du premier monde le boss du troisième monde. <rire> Alors s'est ah passé quoi là J'ai pu toucher le feu genre normal. Oh mais c'est 15 hein, je t'ai dit hein. Y'a des pouvoirs si j'ai plus. Il y a des pouvoirs, si je... pouvoirs hein, c'est bon et pouvoir traverser le feu non mais c'est normal je touché le feu mais ça a l'air d'être fait en fonction de ton... et ça on est sur quoi une montagne ou un beau sur... excusez-moi un... mais pourquoi qu'est-ce qui se passait là wow. une... what a... oh what the fuck ouais ce niveau il est très bien un volcan ou un... une montagne Ah enfin, voilà, j'ai enfin réussi à dire ma phrase Oh là, hey, pour fois, je joue avec c'est vrai <rire> je, sais, ouais, je peux changer de changer de mais... ah, bon il y avait sur mon tête une vie le coup ou un jour non, non ah, ça là, là, là. A pas eu Ah on est dans on est dans un volcan là, parce qu'il y a du feu Ah mais ouais le feu il est venu a... ah. Il y a tout le temps. Voilà. Ah. Bon, mais tout cas vous du feu euh, wow wow J'espère que dans la vidéo on ne fera pas des crayons Noirs Vous allez voir des structures Attends est-ce que non non, non je suis obligé de monter oh, parce que Ted oh, il peut pas voler sa what what attends mais je peux pas ok non mais je pouvais aller dans le mur Ouais, je ne touche pas. Attends. Oh, je me touche pas, pas. Ah, je ne le pas. Ah, c'est ah, ouais, peut-être comme ça, ouais. Ouais. Oh, non. Non. Hop. Il ah, ouais, que... ah, ouais, pas Attends. Compris, voilà. ah, c'est compliqué. Peut-être ce que ça voilà. mais putain, il met trop de temps. Voilà, c'est pour monter là. Ah, ouais, d'accord, j'ai compris. Ok, okay, voilà. okay. Ah. ouais, c'était compliqué quand même. Avec loire, ok j'ai touché son pic mais pour bon, en fait j'ai rien à enbranler bon, j'ai touché tout je, je... je encore ouais. euh, je pense oui de feu plus que du des points de en t'as enfoncé euh, cette phase faut pas faire de ton enfoncé dans un pic et mmh. bien enfoncé ouais, c'est bon zone ah d'accord le... le monde de la pierre <rire> ok le monde de oh, oh non ouais c'est logique que ce soit à la zone de la pierre hein. le volcan au valé nous après Ouais. j'espère que le son du jeu. Je me pose la question maintenant. Tu vois Là il m'a touché <rire> <rire> Voilà j'avais des fonds d'invincibilité. Euh, bah, ah non mais en fait, euh... si tu fais du tu plus haut oh. Dans ce niveau là, t'as plus. Euh... Oh mais merde T'as plusieurs chemins en fait. Euh... C'est ça qui est bien de... C'est ça 32 qui a l'air prometteuse. Merci d'avoir fait euh, Par contre, je vais amener un C'est Si ce truc. Oh putain, c'est côté quoi. Okay. Oh, nique, oh, Oh, bon moi ben il m'a pas fait faire mes anneaux. si je prenais la balançoire qui tient dans les airs c'est sonique après tout les plateformes vous faites pas nous oui vas-y t'as besoin ça à la télé bien sûr oh. Non. Il, y a ce... il reste plus que qui passe à travers la lave maintenant il ah themselves... oh, pas mais... ouais, c'est la c'est Je sais pas... Je Les yeah. Yeah. Ah ouais, voilà. pas... Je pas... Mais vais Je vais pas... Je vais pas... de base c'est plus intéressant que Eggman je, <rire> je l'ai déboîté tu <rire> veux dire ce que tu veux c'est le pire boss que j'ai eu <rire> en plus quand j'ai atterri sur as... oh putain il est en train de trouver <rire> en plus quand j'ai atterris sur uh, la capsule c'est j'ai un truc bizarre la zone de là je viens de là la zone de la faute du bois, ça du des que non un bug. Ha ha ha ha ha ha ha c'est Okay, oh, c'est quoi ce robot là <rire> je suis à la trace il okay. y a aussi un chemin en haut c'est pas que ce que c'est que ça mais ça pas la hein. oh, il faut y aller encore hey, je Ça fait deux fois que j'ai pas eu tomber. hein Wouh eu ça court en bas c'était vraiment vide de toute façon j'ai pas eu une... pas eu une ouverture ah oh, c'est pas comme si j'étais dans une prison mais... ouais oh ouais bah, non c'est ça je vous entendais mais manette ça fait des gros gars sinon j'ai entendu aussi que je mais... oh putain mes, ré... mes réactions pour les bugs c'est incroyable hein en 19 ah, enfin, 10 du coup vous avez déjà 9 ça va du même alors bonjour toi oh oui il est a, 3 en 3, en 3 et 10 <rire> oh. Je prendre, à ne me dit pas que on en arrière, non, on est Jeter à l'envers. Non. Ouais, a fait ce truc-là quand il a plusieurs attaques. Jeter à l'envers. Et ouais, je suis pas à Ah non, non, c'est des feuilles, non. Je vais pas dire que si c'était bizarre. Oui niveau... Ouais non mais est un nouveau donc... bon, normal. Bon bah je dis au oh, game over, tant pis, ouais, que je vais voilà, En fait j'aurais un essai ou quoi sur ce jeu bon, je vais faire un, théâtre, un peu version mais j'ai un peu Mega Drive. Ah, moi, je joue sur PC, mais c'est une version Mega Drive, c'est-à-dire que ce jeu on peut l'avoir sur Mega Drive. Les remakes, c'est pas forcément sur PC. Des fois, il y a des remakes de quelques jeux, vous pouvez C'était C'est probable que j'ai un enchaînement comme ça. Et dans cette vidéo, il y a que des petits bizarres il faut passer par où là C'est une dernière chose. C'est tellement toi déjà. Ah mais... Ah ouais il faut passer par où, là. Euh... Non. Ah si. Ah si. Ah si. Excuse. Excuse mais... Mais pourquoi il n'y a pas de bonne caractère Pourquoi c'est pas la musique de jouer une zone Genre... Je me rends compte que c'est la nuit de la base dekman. T'as un sérieux, faut aller jusqu'à la base. avec le deck parce que c'est chaud Ah non non c'est bon. On se compte pas contre les feuilles à Mais non mais j'ai voir tout à l'heure. Ah mais... c'est le bumper qui me bloque. Ok c'est bon. Oh ouais, j'aurais pu ramasser les années mais même. Non mais sur cette plateforme non pas ça c'est mais c'est bon une de niveau en fait sauf que en fait c'est le niveau là c'est marche que dans Mario ah ok quoi ça marche que dans Mario et pas dans tout le monde c'est dans tout c'est même dans les deux c'est violent on n'a pas à courir quand même Oh, va se concentrer que Oh Oh Oh Oh ah. Oh Oh, ce Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah on risque ce que ça dit, on ah, bon, Alors bon, à peu Ah, 25 minutes, je vais peut-être m'arrêter là, donc je vais être quand même Quoi Comment ça t'arrêter là C'est une blague Non, non, Mais une blague. mais... sinon, pourquoi tu fais Bon oh. je suis passé au dessus euh, genre euh, aucun respect Ah il y a un chemin là Bonjour Bon, goût. bon goût. Il y a combien de robots <rire> Checkpoint ça l'État à 10 boss il y a tout le monde devant l'océan donc bon. ah mais il y a un vide hein, un banc dans le cul dans le cul ouais oh oh je sais un peu bien que je... je sais pas quoi Et il y a un panne oh H man oh putain tout bon héros Ah non je sais pas comment je vais faire la liste, je vais pas faire la technique Je le NON Ok, je peux toucher que deux fois. Oh On C'est bon, vous savez, c'était tellement méchant. Il ramasse c'est vas-y, toi, Ah, bon c'est comme CG gégoum, c'est ouais, oui, quoi on peut... Mais dites ce qu'il mais quand je vais dans les feuillages, il y a des feuilles qui disparaissent comme ça. Très bien. C'est en Bon, on va s'arrêter là, merci à tous, on regarde. et ben voilà, on va s'arrêter là, merci à tous, à regardé cette vidéo. de ce que vous voulez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bisous.